Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raphaël est là. Aujourd'hui Mirella pour vous la présenter. Donc, en cas voyant, bon force et courage pour les sinistrés de la tempête Fiona parce qu'on sait que ce sont des gens qui vivent des moments difficiles. Il y a ceux qui, sont, qui ont du courage et qui se relèvent petit à petit, ce n'est pas facile. Mais euh, je dis à toutes ces personnes, je suppose qu'il y a des personnes âgées, tout type d'âge des aidants et tous les enfants, des professionnels, des non-professionnels, je dis à tout ce bon monde, un bon force et courage pour pouvoir continuer, puis euh, on avance. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'émission « euh, Comment, comment contribuer au répit de l'aidant euh, ?» financée par la Conférence des financeurs, dont le CNSA, la CGSS, l'ARS et le Conseil départemental. Ce projet est initié par l'association Famille Rurale qui a pour inviter aujourd'hui euh, un ergothérapeute en personne de M. Gustave Willem. Bonjour M. Gustave. Bonjour. Vous allez bien Ça va bien. Alors, et Fiona Vous ne voulez pas... Je n'ai pas, pas eu de dégâts, je suis sur le Nord-Grande-Terre, donc ça va. Ah ben ça va. Vous accompagnez pareil, il n'y a ah pas oui, eu de traumatisme, rien du tout. Non, ça va. À mon niveau. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prévention de la chute avec vous. Oui. Parce que beaucoup des dents, il faut le savoir, beaucoup des dents sont en face de personnes âgées qui ont des pathologies. Et souvent, ces personnes chutent. Ça dépend des pathologies, ça dépend de la. Parfois, enfin, soit pathologie, mais on peut avoir des faiblesses euh, dues à un étourdissement, une baisse de, de forme. Exactement. La chute, ben, c'est très important d'en parler. C'est quand même euh, la cause de 10 000 décès en France et de 130 000 hospitalisations. Donc, euh, c'est un sujet qui est très important. Euh, c'est pas anodin. On dit que quelqu'un qui tombe deux, trois fois dans l'année, c'est un grand chuteur déjà. Donc, il y a des gens qui tombent trois fois dans la semaine. Donc, quand on tombe, on risque de se faire des fractures, forcément. Et à cet âge-là, plus de 65 ans, c'est difficile de récupérer euh, totalement toutes ces capacités. Donc, c'est important d'en parler. Euh, à mon niveau, en tant qu'ergothérapeute, je vais insister du coup sur euh, plusieurs points, notamment sur euh, l'aménagement du domicile, euh, c'est-à-dire de vérifier qu'il qu y a des mains courantes au niveau des escaliers, vérifier que... Le sol soit bien antidérapant dans les zones où il y a beaucoup d'humidité, comme dans la salle de bain, par exemple, où il y a beaucoup de chutes qui sont, qui sont faites là-bas. Euh, mais aussi, par exemple, le mobilier. Une chaise avec des accoudoirs, c'est plus sécurisant qu'une chaise sans accoudoir. Pour quelqu'un qui, qui a tendance à s'asseoir sans, sans forcément faire attention, on peut tomber juste en s'asseyant sur sa chaise. D'accord. Et des fois, les complications par rapport à cela. Par exemple, une édante qui se retrouve seule avec un accompagné qui est tombé. Qu'est-ce que vous lui préconisez Alors, quand, quand, quand, quand on est témoin d'une chute, déjà, c'est d'aller auprès de la personne, la rassurer. Euh, regarder, si, lui demander s'il y a des douleurs, s'il y a des endroits qui font mal ou pas. Si la personne est en capacité de le dire, parce qu'il y a des gens qui sont déments et qui ne sont pas forcément en capacité de dire euh, qu'ils ont mal exactement là ou voilà, à un autre endroit. Il faut quand même regarder si c'est pas gonflé, si on peut déjà un peu déceler s'il y a une fracture. Après, forcément, il y aura des radios qui seront faites. Euh, mais d'abord, euh, au lieu de se précipiter pour relever la personne, prendre le temps de la rassurer, prendre le temps de regarder s'il n'y euh, a pas une douleur qui est déjà localisée euh, avant de la relever. Parce que le plus souvent, la plupart des aidants, c'est ce qui cherchent à faire, relever la personne tout de suite ou la personne elle-même, si elle est en mesure de le faire. De se relever. Ça, elle cherche à se relever. Après, quelqu'un qui, par exemple, se, se fracture au niveau du fémur, euh, croyez-moi qui ne va pas se relever, pas se relever. Euh, aussi vite. Mm -hmm. Mais euh, ouais. je, je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de rassurer la personne, se mettre à son niveau parce que la personne se retrouve au sol. Une chute de personne âgée, il faut comprendre, ce n'est pas quelque chose... Euh c'est pas comme nous quand on met la main et on amortit la chute. Quelqu'un qui tombe euh, qui est vraiment un grand chuteur tombe vraiment euh, comme si on lâchait euh, une masse au sol. Hein. Donc c'est impressionnant à voir. Donc ça fait très mal et c'est pour ça que ça cause beaucoup de, fra de fractures. D'accord. Et quand ces personnes se trouvent seules à la maison, qui sont tombées Alors, il y, y a des dispositifs euh, qui existent de téléassistance. Donc là, c'est des dispositifs qui vont permettre à la personne d'informer soit euh, un, membre de, un proche à à Elle soit euh, une centrale en fait que la, le dispositif va gérer, c'est des colliers ou bien des, des montres en fait. C'est des dispositifs. Il y en a, j'en connais peut-être plusieurs en Guadeloupe, Caraïbes, Téhou ou Présence. Après, voilà, libre à vous d'aller chercher, vous renseigner euh, sur les dispositifs. Et euh, c'est un dispositif. Euh, voilà, quand la personne chute, quand la personne en, en tout cas est en capacité d'appeler, c'est-à-dire de, de, de comment dire, c'est quoi le mot? Euh, prévenir en fait qu'elle voilà, qu est, qu est tombée, elle pourra appeler et ça appellera quelqu'un. Les personnes qui sont isolées maintenant, les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas beaucoup de visites, qui n'ont pas beaucoup de familles, dans ce cas-là, euh, je sais pas, il faut trouver euh, soit avec des associations, soit avec euh, des proches, trouver un proche référent qui va passer de temps en temps voir la personne, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent et qui se retrouvent parfois trois, euh, quatre jours euh, seuls, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se relever, parce qu'ils ont peut-être une fracture, et il n'y a pas de proches euh, autour. On en a beaucoup comme ça en Guadeloupe euh, Je n'ai pas de chiffres, mais je sais qu'il y a des gens isolés. On a beaucoup tendance à croire qu'en Guadeloupe, on, a, on est euh, très famille-famille et, euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes âgées isolées, mais il euh, y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, oui. euh, on en rend compte. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont obligés de partir et qui travaillent à l'Hexagone et qui prennent les nouvelles peut-être une fois dans la semaine, mais ces personnes se retrouvent isolées. Oui, mais c'est vrai qu'on parle, vous avez parlé de téléassistance, mais... Je... Est-ce que c'est quelque chose, de, parce que quelqu'un qui est pathologique ou qui a une perte cognitive, peut-être qu'elle n'est pas toujours réceptive à ce genre de, de pratique, la montre, le bracelet C'est ce, exactement ce que je disais, donc c'est là que ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que si on n'a pas dents si on n'a pas de, peut-être des associations qui vont qui vont auprès de ces personnes isolées pour leur rendre visite, pour qu'il y ait un peu un roulement, parce qu'il faut qu'il y ait du monde autour de ces personnages isolés, c'est là que ça devient plus compliqué. On ne va pas forcément, on peut pas mettre de dispositif de caméra comme ça chez les gens pour les surveiller tout le temps. Ça, c'est la famille qui décide de le faire ou non. Il y a des familles qui mettent des caméras, comme ça, si la personne chute, elle regarde sur leur téléphone, elle voit que la personne est tombée, ils peuvent intervenir. Mm -hmm. Mais les gens qui sont isolés, on ne peut pas faire de miracles. Il faut trouver des solutions pour qu'il y ait des... Des aidants, enfin des aidants, des associations qui passent les voix. Ou bien des personnes âgées, elles-mêmes, si elles savent qu'elles sont seules, elles ont toutes leurs utilisités, puissent pouvoir euh, préconiser à une téléassistante. Mais tout cela, ça a un coût. Ça a un coût. Alors, euh, bon, en moyenne, je pense que c'est dans les 30, 30 euros par mois. C'est un dispositif qui va être... Euh, qui va être remboursé à 50% au niveau des impôts mm -hmm. et il y a aussi euh, en fonction des revenus une prise en charge qui peut être, être faite par le conseil départemental. D'accord. Donc euh, on va, je dirais qu'on va de plus en plus inciter les aidants à se munir, à munir leurs euh, personnes accompagnées de ce genre de dispositif ben, quand si ils savent qu'ils pas prêts. quand ils savent que la personne voilà prêts. est seule ou bien s'il y, y a des risques de chute mm -hmm. importants pour cette personne là. Je trouve que c'est un dispositif qui est important et euh, qui est intéressant. Ça se fait de plus en plus, même au niveau des, des EHPAD, hein, ça se fait de plus en plus, même s'il y a du monde autour, mm -hmm. la personne qui tombe dans sa chambre a aussi le droit, avec un, soit un collier ou une montre, d'interpeller les infirmiers de, de l'établissement pour qu'ils viennent le plus rapidement possible. Donc, nous allons rappeler aux personnes, donc les... Non, Caraïbes, Téhou Présence. Donc, on ne va pas forcément donner les coordonnées téléphoniques en télévision sur le plateau, mais je vais vous inviter à nous appeler à l'association Famille Rurale, à Comunano, au 06 90 95 98 42 ou au 06 90 99 95 84. Voilà, ce sont les deux numéros. Donc, euh, plus tard, je vais vous donner le numéro, qui est le 0, 0805 37 47 48, aussi. C'est un numéro gratuit sur lequel vous avez appeler. Donc, euh, nous rappelons que cette émission, euh, Comment contribuer au répit de l'aidant » dans Raphaël Ila, c'est un projet famille rurale. Donc, c'est financé par l'ARS, le conseil départemental et le CNSA. ARS, la CGSS évidemment aussi. Donc, nous rappelons que ce, ce projet est en présentiel aussi dans les différentes communes qui sont Ansbert, Petit Canal, mont Saint sainte rose marie galanté Sainte Actuellement, nous avons... Il y a des collègues de famille rurale qui sont en intervention au Sainte. Okay. Et nous invitons activement les personnes à s'inscrire auprès de nous, pour, auprès de leur CCAS, de ces communes, pour pouvoir participer à ces ateliers, parce qu'il faut savoir tout ça aussi contribue au répit de l'aidant. Tous ces ateliers préviennent la chute, parce que nous n'avons pas que des ateliers mémoire, mais nous, il y a aussi des ateliers euh, prévention de l'autonomie, c'est-à-dire nous avons fait des activités d'autonomie, de, de, de, de métier de l'autonomie avec les personnes âgées. Donc, il ne faut pas attendre, comme on dit, euh, qu'il soit trop tard. Donc, ce qu'on peut préconiser aussi aux personnes aidantes ou âgées, c'est de pouvoir mettre en place des activités pour leur accompagner C'est ça, c'est pas. Enfin, vous avez, vous avez tout dit, c'est de la prévention. Donc la prévention, le but c'est de ne pas arriver à l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les gens tombent trois, quatre fois pour dire « Ah bon, il euh, faudrait qu'elles commencent à faire des ateliers pour ne pas tomber mm -hmm. ». C'est bien de le faire, mais si on peut le faire des ateliers avant que la personne tombe, c'est encore mieux. Donc, euh, bon, ça se fait, hein, déjà, euh, à domicile, il y a certains kinés qui font un peu de la prévention, qui apprennent aussi aux gens à faire du relevé du sol, mm -hmm. pas tous, c'est aussi ça que là, je parle aux aidants, il ne faut pas hésiter à demander euh, ben, aux professionnels qui interviennent chez, chez les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils font, si vous savez que la personne a un risque de chute, si vous savez que la personne est déjà tombée, eh bien, de dire, ben, la dernière fois, elle est tombée, elle ne savait pas trop comment se relever, est-ce que vous pouvez l'apprendre, des techniques, en fait, pour se relever quand elle tombe et qu'elle est seule à la maison Ça peut être rampé un peu jusqu'à un mobilier qui permet de, de se remettre debout, voilà, il y a plusieurs petites techniques. C'est pour ça que les aidants, ils ont un rôle important, c'est le côté, euh, la surveillance du soin aussi, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé qui vient, il doit être capable de vous dire qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et si, si les objectifs ne sont pas clairs, ben, ce sera un travail de, de maintien standard, quoi. Savoir qu'à domicile, le, le kiné, c'est pas, pas 15 ou 20 minutes, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme c pas pour énorme. une personne euh, pour le métier de l'autonomie. Donc c'est vrai qu'il pré, faut préconiser d'autres activités en Exactement. dehors du kiné. Exactement. Ou si c'est quelqu'un qui a encore la capacité à sortir, même si elle a sa canne ou son déambulateur, Privilégier plus le déplacement C'est ça, c'est ça, le déplacement. Et quand tu dis les autres activités, c'est de voir au niveau des CCAS qu'est-ce qui se fait, au niveau des associations autour, qu'est-ce qui se fait, parce qu'il y a des associations qui, qui permettent dans certaines villes de, de faire des ateliers ensemble avec d'autres personnes. Mm -hmm. Ça peut être même, vous savez, même de la danse. Ça peut être la prévention de la chute parce que c'est une activité où on va travailler son équilibre, on va, on va faire de, de l'activité physique. Mm -hmm. Toutes les activités physiques font partie de la prévention de la chute parce qu'on maintient des, un certain niveau de capacité qui va faire qu'on ne va pas perdre des muscles et qu'on va, on va avoir moins de risques de, voilà. de tomber. Vous comprenez Donc, toutes les activités sont importantes. Et il euh, ne faut, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort et faire ses activités. C'est sûr. Parce que souvent, les aînés disent à leurs aidants ou à leur mari, femme, peu importe quel que soit, euh, qu'ils ont, ils ont déjà suffisamment travaillé et veulent rien faire. Donc, c'est vrai que vrai. Je, je me rends compte que parfois, beaucoup d'aidants ont du mal à pouvoir euh, sortir de cette zone de confort la personne qu'elle accompagne. Ouais. Euh, souvent c'est la télé, c'est pas grand-chose, c'est toujours rester assise. Donc, est-ce que en faisant des de la sensibilis sensibilisation pardon vis-à-vis auprès -vis de ces personnes, on arrive à obtenir des résultats Alors je je sais pas, je sais pas. Moi j'ai vu que même mes patients, euh, parfois j'ai des patients qui sont aveugles, ils me disent ça fait. Euh, Trois ans, cinq ans, qui ne sont pas allés euh, à la mer. Vous voyez, par exemple, juste mm -hmm. parce qu'il y a cette, euh, cette situation d'handicap qui est là, et euh, c'est pas tout le temps évident de convaincre les aidants de leur dire bah, :« Il faut que cette personne sorte, qu'elle fasse des, des activités euh, extérieures pour maintenir ses capacités. C'est pas en restant à la maison qu'on va maintenir toutes ses sûr. capacités. » Surtout quand. Ces ateliers sont financés. C'est ça. Tout comme il faut en profiter. Parce que le plus souvent, il euh, y a des ateliers qui sont financés sur certaines communes. Malheureusement, les gens ne viennent pas. C'est ça. Et on se dit, mais il ne faut pas attendre au dernier moment quand vous ne pouvez plus. Parce qu'il faut savoir que la dépendance après la chute, la, deux fois, le médecin à domicile n'est plus possible. Exactement. Donc, il faut que les enfants cherchent à placer ces... Ou les enfants ou, ou épouses cherchent à placer ces personnes. Exactement. Que ça revient à plus cher. Mais même si à ce moment-là, on a des aides... Euh, des différents organismes, que ce soit sociaux ou de l'État, peu importe, que quand même, ça reste un coût assez onéreux oui, pour là. la famille. C'est sûr, c'est sûr. Et... Donc, Tant qu'on parle de chute, comme on n'a pas beaucoup de temps, mm -hmm. euh, au niveau des aides techniques, vous voyez, les, les aidants et les personnes âgées doivent être au clair sur le fait que les aides techniques, c'est pas parce qu'on a une canne, ce pas parce qu'on a un déambulateur que euh, c'est bon, on est handicapé et que le regard... Ce n'est pas évident parce qu'il y a le regard des autres aussi, mm -hmm. mais il faut comprendre que c'est des, des aides techniques de prévention et d'aide à la marche, c'est-à-dire que quelqu'un mm -hmm. qui... Si on lui préconise un déambulateur, c'est pour aussi s'assurer que qu'elle ne tombe pas. Vous voyez, oui. parce que prendre le risque de ne pas l'utiliser, tomber, se faire une fracture et finir dans le fauteuil roulant, c'est moins c'est moins sympa. D'accord. Ben, Monsieur William, nous vous remercions. Merci. À Donc j'espère que les informations que nous avons pu donner à nos téléspectateurs va être utile et qu'ils pourront toujours appeler au 06 90 95. 95-98-42 pour plus d'informations, notamment pour assistants Sinon, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine pour la prochaine émission. Raphaël est là. Merci.